Là, la boîte à gants est préférée, tu vois? Ouais. 100 mètres, tournez à droite sur T.I.J.L. Spiegel Spiegelan. Tournez à droite sur T.I.J.L. Spiegel Spiegelan. Dans 200 mètres, tournez à droite sur Spermalistrat. à droite sur spermalli Dans 3,8 km, au rond-point, prenez la deuxième sortie sur N325A Vicksneuille-Straat. Ah, ouais. Au Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Prenez la deuxième sortie sur N325A, Dixme de 2,3 km. Tournez à gauche vers E40 en direction de Bruxelles, Bruges, Ostende. On allait à Ah C'est le même chemin. Hein, qu que contrôles sur votre trajet. 300 mètres. Tournez à droite. Et voilà, c'est la fin de notre petit séjour à la mer, merci à Guillaume qui m'a accompagné, gros big up à lui. Et si cette série de vidéos vous a plu à la mer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et toutes les autres. Et n'hésitez pas à partager à vos proches. Et à bientôt pour une nouvelle aventure.